Salut les Disney Cruisers. Et ben voilà, après deux ans d'attente, on va monter sur le Disney Wonder. Enfin, on espère. Il faut encore comprendre notre température pour voir si on n'est pas atteint du virus qui passe en ce moment. Et puis, si tout va bien, moins de 37,8. Et ben, on va pouvoir monter. Et ben, je vous emmène avec moi pour 14 jours à bord du Disney Wonder. Eh bien voilà, on vient de faire le check-in, maintenant on va attendre qu'on appelle notre groupe. Alors on est le groupe 28, on arrive un peu tard à, euh, ici au port. Et une fois qu'on va pouvoir rentrer dans le bateau, enfin juste avant on va prendre notre température, donc la réponse euh, dans quelques instants. Bon c'est bon, on a pris notre température, tout va bien, maintenant on fonce enfin sur le bateau avec Fabrice, Charlie et Anne-Claire. <cười> <cười> <cười> Salut à tous I'm Bah Ça y est, la fête de départ est passée, le bateau est en train de naviguer sur le Mississippi. Euh, il y en a à peu près pour 8-9 heures, donc on verra pas l'entrée sur l'océan euh, avant d'aller se coucher. Mais on verra tout ça demain, parce que demain, c'est une journée en mer. Mais maintenant, on va aller au théâtre, voir le spectacle du jour, donc c'est un magicien. Et après, ce bah, sera l'heure du dîner. Et ben voilà, c'est la fin pour cette première journée à bord du Disney Wonder. On va aller se coucher parce qu'on sent bien le décalage horaire encore. Donc je vous dis à très bientôt. Demain, c'est journée à, euh, en mer. Euh, la journée d'après, sera à cause du Donc voilà, voilà, à très bientôt les Disney Cruisers. Bye